Je t'avais fait la promesse que j'allais arrêter ce genre de folie. Le plus grand trésor pirate de tous les temps est presque à portée de main. Uncharted 4, exclusivement sur PlayStation 4. For the players.